à tous. Alors j'ai l'horrible charge d'être la dernière présentation de la, la journée, donc j'espère que je vais pas trop vous endormir. Euh, le, le sujet, euh, il est de, de réfléchir à comment bâtir un écosystème numérique euh, pour euh, l'apprentissage en utilisant les, les dernières technologies qui, qui existent et comment mobiliser l'intelligence artificielle euh, pour faire les choses un peu différemment au niveau pédagogique. Euh, je vais juste me présenter très rapidement. Euh, je suis Eric Charel. je connais un certain nombre d'entre vous, j'ai fait un certain nombre de schémas directeurs du numérique d'établissements euh, parmi les vôtres. Euh, J'étais DSI de l'Université Paris-Descartes et euh, depuis 5 ans je suis Chief Information Officer, ce qui est en anglais plus ou moins DSI, euh, d'abord euh, du CRI qui est devenu le Learning Plate Institute. Le CRI c'est un, un établissement un peu particulier euh, qui a été créé par un, un chercheur qui s'appelle euh, François Taddei, euh, qui a eu énormément de succès en, en biologie et euh, qui a obtenu euh, en, vers le, le milieu de, de, de sa carrière qui a obtenu des financements très importants et euh, qui a réussi à mobiliser des, euh, beaucoup de gens pour essayer de transformer euh, l'éducation. Euh, donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire au Learning Planet Institute euh, C'est d'expérimenter de, de, en fait sur comment, comment transformer l'enseignement supérieur, en particulier, mais l'éducation en général, et comment euh, aller vers la société apprenante euh, en utilisant l'interdisciplinarité, euh, l'apprentissage par la recherche euh, et les technologies euh, pour, pour euh, faire apparaître cette, cette société apprenante, et en prenant en compte les enjeux de durabilité. Donc ça paraît peut-être un peu abscond, mais en pratique, on est un lieu où il y a euh, des étudiants, même si c'est un très petit nombre comparé à la, la grande majorité de vos établissements. Euh, licence, master, école doctorale. C'est une école doctorale interdisciplinaire, ce qui est assez particulier, puisque les, les doctorants peuvent être attachés à plusieurs euh, laboratoires et de disciplines euh, extrêmement diverses. Euh, c'est un centre de recherche où on a des chercheurs internationaux. Euh, en particulier sur toutes les, les problématiques de, de la, des transformations de l'apprentissage et l'intelligence collective. Euh, C'est un endroit où on fait euh, du conseil, de la formation, où on a aussi beaucoup d'équipements euh, type Maker Lab, euh, réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, ce genre de choses, pour tester des choses sur les, sur les pédagogies. Et euh, c'est un lieu, et c'est là que, que moi j'interviens, qui travaille aussi pour créer des, des plateformes justement pour essayer de mettre en musique euh, et déployer les innovations pédagogiques qu'on qu conçoit. Et dernier point, euh, c'est également un réseau euh, international, puisque le Learning Plate Institute a fondé avec l'UNESCO euh, le festival de l'apprendre qui a lieu dans le cadre des journées mondiales de, de l'éducation euh, la dernière semaine de janvier. Donc euh, aujourd'hui, il y a un réseau euh, de 500... Euh, établissements, associations, ONG, groupes divers euh, qui réfléchissent à comment transformer l'éducation euh, avec nous et, et avec l'UNESCO. Donc l'approche pédagogique qu'on défend, euh, bah, c'est vraiment des choses qui, qui vont vous parler. Hein, c'est euh, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par la recherche... Euh, la collaboration au cœur du travail des étudiants, c'est-à-dire plutôt que les mettre en concurrence, on les met en, en collaboration, parce que l'idée c'est que finalement ils, ils réfléchissent ensemble et ils progressent ensemble. Euh, c'est euh, mettre aussi la, la co-construction au, au cœur des travaux des étudiants. Euh, on est aussi un lieu qui essaye de faire ça dans, dans toutes ces dimensions, par exemple. Quand on a réaménagé le locaux, euh, bon, on a fait des hackathons avec les, euh, les étudiants, euh, les, les enseignants, les chercheurs pour réfléchir à comment on designait l'établissement. Euh, voilà, donc euh, des valeurs de transparence et euh, une réflexion aussi pour, pour que les étudiants s'approprient leur trajectoire d'apprentissage. cest dans la plupart des formations, on choisit une formation, mais après, on n'est pas tellement acteur de quest ce qu'on va apprendre dans cette formation. On consomme euh, ce que euh, le diplôme a prévu qu'on consomme. Nous, euh, comme vous allez voir un peu plus loin, l'idée, on essaie vraiment de promouvoir le fait que l'étudiant puisse être au cœur de ses choix d'apprentissage et également de la façon dont il les apprend. Donc, euh, euh, éventuellement, en faisant des projets extérieurs, en, en trouvant des ressources par lui-même. Euh, du coup, le processus d'apprentissage, il est, il, est, il est bien connu de, de, de tout le monde. On, au départ, on s'oriente, on apprend, on fait reconnaître ses apprentissages et puis finalement, dans l'idée, on trouve un travail, on pratique. Mais les outils numériques qui accompagnent cette démarche-là, ils doivent matérialiser une pédagogie. Aujourd'hui, il y a des outils pédagogiques. Moodle, c'est le premier outil pédagogique qu'ils utilise dans les universités. Mais on a quand même beaucoup d'efforts qui sont passés sur la validation, on va dire presque administrative, des compétences. C'est des examens, c'est l'inscription des élèves, c'est le dépôt de documents, etc. Et l'aspect finalement apprentissage par les pairs, collaboration, c'est pas forcément mis au cœur, de, des, des outils. Donc, nous, on essaie de construire un écosystème, ou de construire, ou de s'intégrer avec des briques portées par d'autres acteurs, euh, principalement sur ces, ces problématiques-là. Sur euh, l'apprendre en faisant, l'apprentissage par la recherche, l'intermédiation le, vers les ressources pédagogiques les plus adaptées. Ça, ça veut dire qu'on vous montre des ressources d'apprentissage qui correspondent à ce qui vous manque, en fait, ce que vous avez besoin d'apprendre. Euh, le, la réflexivité sur ses compétences, qu'est-ce que je sais faire L'Ikigai, j'y reviendrai, c'est tout un système pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre. Euh, Aujourd'hui, un étudiant il va choisir quand même en grande partie son, son parcours sur ben, mes meilleures notes sont dans telle matière, euh, les débouchés professionnels et le meilleur salaire c'est dans telle matière, c'est essentiellement comme ça que je vais choisir mon, mon parcours. Mais en pratique... Euh, avec les, les frameworks que nous on essaye de proposer on voudrait qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils savent faire euh, quelles sont les ressources qu'ils peuvent avoir pour le faire que, où est-ce qu'il y a de l'argent pour travailler ensuite et qu qu'est-ce qu que, que le monde a besoin donc, et aligner ces quatre dimensions là euh, c'est ce qu'on souhaite leur proposer également Donc, j'essaie d'avancer un peu plus vite euh, le but c'est du point de vue de l'enseignant aussi, c'est de proposer des outils pédagogiques nouveaux, mais sans que ce soit une charge supplémentaire pour les enseignants. Sinon, bah, vous connaissez bien la situation, ça ne, ça ne fonctionne pas. En fait, aujourd'hui, l'enseignant-chercheur, le, il est essentiellement euh, évalué sur son travail de chercheur et pas sur son travail de pédagogue. Et euh, il, a un, il a un temps qui est extrêmement limité, euh, qui peut déployer pour faire de la pédagogie très innovante ou pour... pour, pour euh, Vraiment améliorer le, la pédagogie et la réussite de ces de ces étudiants. Donc, on doit arriver à faire mieux euh, en donnant euh, plus de, de marge de manœuvre aux, aux étudiants et euh, en mettant la collaboration au cœur de, au cœur du système. Alors tout ça c'est très théorique. Concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de faire Donc, on a on a créé au sein de mon équipe un certain nombre de de prototypes et euh, celui qui est le plus avancé euh, il sert au partage de projets entre étudiants. Alors, de manière très originale, on l'a appelé Project, du coup. Euh, en pratique, c'est un système qui est très, très participatif et très horizontal. C'est une plateforme web, en fait, qu'on a développée nous-mêmes, qui permet aux étudiants de décrire ce qu'ils font dans leur projet, euh, projet académique, euh, sous le contrôle de leur enseignant euh, en général, ou pas, si c'est par exemple des projets euh, associatifs euh, de, ou personnels, euh, mais ou dans lesquels ils apprennent des choses. Euh, donc là vous avez des exemples issus euh, directement de la plateforme de, de projet. Donc, euh, et puis un projet, euh, ben un projet, c'est assez simple, c'est euh, des, des images, c'est euh, une description de ce qu'on essaye de faire, c'est une démarche, c'est des, des blogs avec des étapes où on documente son projet, euh, c'est une, une équipe, c'est des objectifs qu'on essaye d'atteindre avec des, avec des délais. Euh, éventuellement c'est une carte géographique pour dire euh, où sont les, les équipes du projet, où sont les impacts du projet et qui puisse être modifié de manière euh, totalement facile et transparente, comme on fait sur les plateformes du, du web les plus, euh, les plus modernes. Euh, Aujourd'hui, on a, on a prototypé cet outil avec un certain nombre d'acteurs, de, euh, dont des, des grandes universités, comme euh, on travaille avec l'université de Sergy, l'université de Vienne, l'université de Paris-Cité, euh, et, euh, et pas mal d'autres. Euh, et voilà euh, je vous montre à quoi ça ressemble par exemple quand je veux éditer euh, une, page de, une page de blog bah, c'est totalement easy, c'est à dire je, je, je tape euh, euh, je modifie, je rajoute des images, je mets des vidéos, je, je, je, je modifie et, et c'est comme Google Docs en fait c'est à dire on peut le manipuler à plusieurs à la fois et on voit ce que les autres font en même temps qu'on manipule un document. ce qui est quand même assez, assez pratique aujourd'hui quand on est en mode projet euh, euh, avec un groupe d'étudiants. Euh, du point de vue des enseignants, on a prévu tout un système pour leur permettre de faire des templates pédagogiques. Et euh, l'idée là c'est qu'ils puissent euh, donner un cadre en fait à leurs étudiants pour dire le projet, ben, dans mon cours de je sais pas, biologie, on doit documenter de telle façon. C'est essentiel qu'il y ait une partie bibliographie, une partie impact un du projet euh, ou d'autres euh, éléments. Donc là vous avez des, des exemples pour un projet de Sergi. Euh, voilà euh, à quoi ressemble aussi un, un projet. Donc, euh, dedans, euh, on essaye aussi de faire le lien avec... Voilà, bon, là, je des impacts géographiques d'un projet. Donc, les étudiants peuvent en quelques clics sur une carte dire euh, mon projet se passe à tel endroit, etc. Donc, on peut faire des recherches géographique. On peut animer la communauté euh, des étudiants pour qu'ils partagent les projets les uns avec les autres, mais aussi euh, pour que qu'on fasse euh, des annonces dans les systèmes pour dire, bah, par exemple, euh, moi, euh, chercheur, je recherche un, un doctorant, je recherche un stagiaire, moi, sur mon projet, je recherche des volontaires, je recherche de la donnée, je recherche... Euh, un codeur pour m'aider, etc., etc. Donc ça, c'est important de mettre des outils communautaires qui permettent de faire émerger des collaborations au sein, au sein des étudiants et au sein même des, des enseignants-chercheurs. On essaye dans tous nos outils de lier ça aux objectifs du développement durable. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés avec les, ce qu'on appelle les ODD, les objectifs du développement durable définis par les Nations Unies, il y en a 17. Ça peut être par exemple sur ce projet-là, euh, vie les communautés durables, co consommation responsable, par exemple. Ça peut être sur la biodiversité, sur euh, l'éducation, etc. Euh, voilà, là on voit par un exemple une page pour euh, mon propre profil avec des projets que moi je, je suis. Euh, on a également un usage qui est fait pour les profs eux-mêmes de façon réflexive. On a des, des groupes d'enseignants de, qui en fait utilisent la plateforme pour euh, réfléchir à comment améliorer euh, leur pratique pédagogique et comment répondre à des défis qu'ils ont. Donc là, par exemple, c'est une plateforme ici de profs plutôt du, de l'enseignement euh, secondaire, mais ou primaire. Mais on commence à avoir des communautés d'enseignants de, chercheurs euh, du Sup qui font la même chose. Donc là, si je cite quelques exemples. Euh, euh, mettre en place un contrat positif avec un élève perturbateur, euh, faire, faire que les étudiants deviennent partie prenante du processus d'évaluation. Voilà, c'est des choses ça assez concrètes, avec toute une méthodologie euh, que, qui est intégrée dans l'outil, pour permettre de faire émerger par les enseignants des solutions à leurs propres problématiques. Donc là, c'était la, la première plateforme qui est la, qui est la plus aboutie. Je ne sais pas combien de temps me reste bon. À la suite. Donc, On a toute une réflexion sur euh, les compétences. Donc, ça rejoint un peu euh, ce qui a été discuté euh, auparavant par nos collègues de la, de la Caisse des dépôts notamment. Euh, les, les, les, les compétences c'est quelque chose d'assez euh, critique et aujourd'hui on travaille surtout avec des référentiels qui sont très fermés. Nous, on s'est demandé comment on pourrait faire pour que, puisse finalement, un étudiant qui veut avoir de la réflexivité sur ce qu'il sait et ce qu'il veut apprendre, il puisse avoir une, une liste presque exhaustive, infinie, de ses compétences. Donc, on, on a décidé d'utiliser Wikipédia comme, comme proxy. Dans Wikipédia, vous avez 6 millions d'articles et qui représentent tous, finalement, quelque part, une sorte d'atome d'apprentissage. Euh, si je cherche, là j'ai fait des exemples volontairement très variés, euh, j'ai un profil d'une personne qui est intéressée par euh, euh, l'éducation de qualité, euh, l'action euh, climatique et euh, la biodiversité, mais qui note qu'elle est intéressée par euh, la guitare, euh, l'écriture de grande, Bon, là, il se trouve que c'est mon profil, hein, désolé. Euh, la, la, les, les sciences théoriques et informatiques, voilà, ça peut être énormément de choses, là c'est des choses plutôt personnelles, où euh, j'ai indiqué ce qui m'intéressait et euh, le niveau où je souhaiterais aller. Par exemple, je veux dire que je suis un guitariste très basique, mais j'aimerais bien devenir compétent. Euh, et pratiquement, si je tape dans mon, ma plateforme le nom de quelque chose, par exemple « protéase, un terme assez, assez euh, spécifique, ben, on peut voir qu'il euh, y a des dizaines d'atomes de, de, de, de connaissances qui correspondent à ça. Alors, en pratique, ça sert à quoi euh, ben, Ça sert, ça sert à, faire du, à faire du lien de manière assez puissante. Euh, parce qu'après, tous les gens qui ont noté des compétences sur un, sur un sujet, je peux les regrouper, je peux les chercher, je peux les euh, leur proposer des ressources intéressantes. Mais j'y reviendrai. Juste euh, pour rejoindre encore une fois le projet de la Caisse des dépôts, on réfléchit à, aussi à la problématique de la reconnaissance de la compétence en se posant euh, dans quatre dimensions différentes. On a la reconnaissance académique, qui est essentiellement euh, celle qu'on gère au quotidien dans les universités, c'est la certification et le diplôme. Mais euh, il y a la reconnaissance de la réalisation, qui est très importante. C'est aussi ce qu'on essaie de toucher avec le premier outil que je vous ai présenté, Projects. Bah, si vous êtes euh, voilà, si vous êtes architecte, ce qui compte, c'est les maisons que vous avez déjà réalisées. C'est presque plus intéressant que votre diplôme quand vous avez 20 ans de carrière. Si vous êtes DSI, euh, quand vous avez 35 ans de carrière, ce qui est intéressant, c'est les derniers projets majeurs que vous avez faits. L'autre euh, preuve de compétence que vous avez qui est très forte et qui augmente aussi avec l'avancement de votre carrière, c'est la reconnaissance par les pairs. Ben, on, le, on le voit bien, euh, si euh, vous avez 5 DSI qui peuvent dire euh, « tel est un, un excellent euh, technicien, il a mené des projets fantastiques eh » ben, vous n'aurez pas de problème à trouver un, un, un nouveau job. Et la dernière dimension de la, la valorisation des compétences c'est l'autodocumentation de ses propres apprentissages que les chercheurs font relativement bien parce en fait, ils, ils font généralement un suivi très poussé de tout ce qu'ils font tout ce qu'ils apprennent, les conférences où ils vont mais que les autres personnes ne font pas. Enfin, J'imagine que vous ne faites pas un fichier Excel avec tous les livres que vous lisez sur les, les compétences où vous, où vous progressez. Euh, donc nous, on essaye de, de, de toucher ces, ces dimensions et d'offrir des, des outils qui, progressivement, permettent d'adresser toutes ces compétences. Et demain, on pourrait imaginer que ça, ça irrigue, par exemple, euh, bah, le passeport de compétences, pour qu'on n'ait pas juste des preuves académiques, mais qu'on ait des preuves par projet, des preuves par les pairs, euh, voire des preuves d'autodocumentation de ce qu'on a, qu a appris. Euh, donc, tout à l'heure, j'ai mentionné euh, le, le Wikipédia comme référentiel de compétences. À quoi ça peut servir Donc, on a bâti, nous, une, un système de recommandation en machine learning. On a engagé dès le début du projet un data scientist euh, euh, qui permet, en fait, de voir la, le rapprochement entre compétences ou, euh, ou connaissances euh, par sujet, en fait, et de manière totalement complète. Donc, euh, de manière très, très simplifiée, on projette, en fait des textes qui représentent une compétence, une personne, une ressource pédagogique dans une matrice à 500 dimensions. Désolé, c'est comme ça que ça marche globalement le machine learning. Et après, on cherche les points qui sont les plus proches. Donc un exemple très simplifié, si vous ramenez à trois dimensions, par exemple, vous pourrez voir que euh, trois capitales, ça, ça va être assez proche dans l'espace euh, euh, des connaissances, euh, deux animaux aussi, alors que par exemple, un avion, on sera relativement loin de ces, ces deux points. En pratique, ça nous permet, de nous, que tout ce qu'on indexe avec notre système, on peut faire des corrélations entre les différentes choses. Euh, finalement, on peut lier à un apprenant des ressources d'apprentissage, euh, pourquoi pas euh, des, des ressources de votre, de votre établissement, des cours, euh, des PDF, des documents, mais externes aussi, on a indexé euh, des dizaines de millions de ressources à l'extérieur, mais je, je reviendrai. Mais on peut aussi présenter des co-apprenants, des mentors, des gens qui ont des compétences euh, complémentaires, des projets comme j'ai montré tout à l'heure, euh, et bien d'autres choses, pourquoi pas, des, des, bah, des événements, des conférences, des lieux, euh, etc. Euh, voire des stages, des emplois ou des offres de volontariat. En pratique, aujourd'hui, pour les ressources, on, on indexe déjà beaucoup de choses. On a indexé tout Wikipédia, des milliers d'articles de The Conversation, qui est un des principaux médias de vulgarisation scientifique, tous les TED Talks, les podcasts de France Culture, euh, toutes les thèses de France, euh, tous les Ashoka Fellows qui sont des, les grands acteurs du développement durable à l'échelle mondiale euh, Wikidia c'est Wikipédia pour les enfants euh, tous nos projets, euh, des millions de, recherches, de papiers de recherche et puis on expérimente avec plein d'autres choses par exemple on a un travail actuellement avec Je veux aider qui est la start-up d'état qui recense tous les offres de volontariat des associations françaises et qui a quand même 500 000 étudiants utilisateurs donc les vôtres euh, quand ils cherchent à aider euh, sur une maraude pour Emmaüs ou à nettoyer une plage, euh, ben ils vont sur Je veux aider ils trouvent près de chez eux les offres euh, qui leur correspondent. Mais ça, il faudrait le valoriser. Ça. et ça Il faudrait proposer des offres euh, en lien avec les compétences qu'ils cherchent à acquérir. Et pourquoi pas, on pourrait le reconnaître dans le cadre du cursus académique, euh, les compétences qui ont été apprises par ces, par ces étudiants dans leur, euh, leur volontariat. Encore une fois, ça rejoint le, le CPF et le, les, les problématiques qu'on a évoquées juste avant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce genre de choses euh, ben, Le machine learning, ça permet de faire des rapprochements qu'on ne pourrait pas faire simplement par un rapprochement sémantique. Par exemple, si je vais dans mon système et je tape « Art martiaux, je vais trouver des gens qui font du judo, des gens qui font du kendo, des gens qui font du karaté. Pourtant, le mot « Art Martial », il n'apparaît pas à aucun de ces systèmes-là. Par contre, conceptuellement, notre système peut voir que c'est proche. Et donc, on peut trouver des gens sur un sujet. Si j'avais cherché quelque chose sur un... Quelque chose de très, voilà, la, la, la, la décomposition des protéines, je pourrais trouver tous les chercheurs ou tous les papiers de recherche qui sont à une distance donnée de cette thématique-là ou de plusieurs thématiques. C'est une façon très différente de penser finalement la, la recherche et la recommandation au sein d'un écosystème. Pratiquement, dans mon, notre base de projet, ben, si je regarde un projet, je peux voir les projets similaires qui sont sur des, des problématiques proches, par exemple. On peut aussi utiliser ça dans d'autres outils tiers, donc pourquoi pas, dans Moodle, dans autre chose. Si on regarde une ressource, là par exemple on l'a fait pour une, une plateforme de communautaire, euh, là il y a quelqu'un a posté une vidéo YouTube, en analysant le, le texte de la vidéo YouTube, on peut proposer euh, des TED Talks, des podcasts de France Culture ou des articles de conversation qui sont sur des problématiques similaires. Ça, c'est quand même très intéressant et on peut imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec ce type de technologie euh, demain. Imaginez dans Moodle, si on fait un plugin pour ça, vous regardez un cours, vous pouvez avoir automatiquement toutes les ressources dans les millions de choses qu'on a indexées qui seraient le plus proche de ça. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a des gens comme Innofocus qui se posent ces problématiques-là. Mais euh, voilà, nous, on veut le faire au sein d'un écosystème cohérent et ouvert sur euh, les vôtres. Euh, là, c'est, je veux aider, par exemple, vous voyez des exemples de... Euh, de missions qui sont proposées aux, aux étudiants. Là, on est en, en stade expérimental pour voir comment on pourrait, nous, être leur moteur de recommandation interne et après, lier ça aux compétences. Euh, j'ai encore un petit peu de temps. Du coup, euh, j'ai mentionné tout à l'heure euh, la question du sens et l'ikigai. Euh, vos étudiants, euh, souvent, ils ont peut-être choisi en partie par défaut leur parcours. Euh, et puis finalement on sort, même un professionnel on se retrouve souvent euh, voilà à 35 40 ans on se dit mais finalement est-ce que j'étais fait pour être banquier d'affaires euh, est-ce que j'étais fait pour faire médecine ou est-ce que j'ai juste fait parce que mes parents me poussaient à le faire ou parce que avec des bonnes notes c'était la meilleure filière entre guillemets pour avoir euh, un bon salaire en pratique donc on a construit on utilise un framework et on a construit beaucoup d'outils dessus pour euh, faire exprimer aux, aux apprenants quel que soit leur âge ce qu'ils aiment euh, ce pourquoi ils sont doués, euh, ce pourquoi ils peuvent trouver des ressources et ce dont le monde a besoin. Et finalement, si vous voulez être bien dans votre vie, euh, j'ai envie de dire, il faut être au centre. Euh, il faut être au centre. Si on a la chance d'être à l'université, de faire un travail qu'on aime, pour lequel on est doué euh, et qui est utile parce qu'il participe à former euh, des centaines de milliers de jeunes euh, au métier de demain, aux enjeux du développement durable et avoir une vie euh, décente derrière, ben on est pas mal déjà. On a la chance d'être dans un système qui. Qui déjà nous place pas trop mal. Euh, du coup, on est en train de développer avec des partenaires, notamment euh, l'Université de Sergy, euh, une version numérisée de, ce, de tous ces systèmes qu'on a pu tester avec des, des ateliers. Et euh, on serait ravis aussi de trouver des partenaires pour euh, l'expérimenter avec vos, vos propres étudiants. Euh, on a plein d'autres choses. Euh avec notre équipe, on a, a peut-être fait 40 projets depuis que je suis là. Donc, euh, euh, J'en citerai juste quelques-uns. Donc, Sur la partie euh, compétences, on a fait aussi beaucoup de travaux sur comment cartographier les compétences et comment les représenter euh, dans des cartes qui ont du sens. Et du coup, ça nous permet potentiellement d'analyser par exemple, un corpus de thèses produit par un laboratoire et voir comment, à, à quelle carte ça ressemble. Euh, C'est par exemple comme ça. Euh, euh, et ça, ça permettrait, il ça, ça y, y a beaucoup de, de R&D à faire sur ce, sur ce sujet-là. Euh, on, on a fait également un, tout un système de déclaration euh, de ressources pédagogiques qui peut être utilisé par les enseignants ou par les apprenants eux-mêmes pour dire, ben, moi, telle ressource que j'ai trouvée en ligne, je la trouve intéressante pour tel sujet. Et notre système, après, extrait euh, le texte de la ressource et, et, le, et permet ensuite de le recommander euh, dans, dans les outils que je vous ai déjà présentés. Euh, on expérimente autour de la validation des acquis de l'expérience également. Là aussi, on a des, des, des travaux avec l'Université de Sergy et l'Université de Paris Cité. Euh, voilà, Le, une grosse piste de développement pour nous, c'est aussi deux coups de travail avec les startups d'État et avec l'ONICEP pour pouvoir faire des recommandations euh, ciblées pour les apprenants euh, en fonction de leurs compétences, leurs souhaits, leurs ikigai, leur ikigai, leur propre positionnement. Tous ces, tous ces outils donc, qui sont à divers stades de développement. Nous, on est une association en but non lucratif. On, est, on a également au sein de la structure pour la diplomation euh, un département de l'université de Paris-Cité. Et on, est également, euh, on a également certaines certifications qui sont données par l'université euh, de sergy On travaille avec des universités du monde entier. Euh, on fait des écoles d'été avec l'université de Harvard, par exemple, ou euh, avec l'université de Tsinghua euh, en Chine. Euh, la partie plateforme, on voudrait que ce soit pas juste des expérimentations, mais on veut que ce soit des outils qui, qui aient de l'impact. Donc là on est au stade, notamment sur la partie projet, de vouloir trouver en fait des universités qui souhaitent devenir utilisatrices, donc clientes en fait, de l'outil, euh, parce que ce type d'outil, évidemment, plus il y a d'utilisateurs, plus ils ont de potentiel. Si vous êtes, si vous pouvez voir les projets de 50 universités en France dedans et de demi-million d'étudiants, vous imaginez le, le, ce que ça permet aux, aux, aux apprenants. Ça, ça, plus, plus on est sur des grands nombres, plus c'est puissant. Euh, voilà, voilà, voilà. On a d'autres projets dont je ne vais, vais pas mentionner, mais si ça vous intéresse, le, le Learning Plate Institute fait beaucoup de choses. Euh, donc, euh, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, d'essayer les plateformes déjà, et puis de venir discuter avec nous. Donc, il y a également ma, ma collègue Irina qui est, qui est là-bas. Euh, pour qu'on voit si on peut ensemble participer à construire ces projets, à intégrer des outils externes dedans. Aujourd'hui, on, on a également envie d'aller faire des intégrations avec Moodle, avec le CAS, avec des outils d'autres établissements. Et pour ça, on a besoin de vous, en fait. Donc, voilà pour, pour cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Eric. Qui veut tenter la première question Merci. Merci pour cet exposé. Enfin, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais bon, enfin, il y avait juste un mot que vous n'avez peut-être pas prononcé, mais en tout cas qui nous parle, nous, communauté universitaire, c'est le e-portfolio, ou disons la démarche e-portfolio. Et nous, on la connaît à travers des outils depuis dix ans, d'abord Mahara. Et puis maintenant, qu'on installe. Donc, c'est une question qui nous parle, nous autres techniciens. Première question, je voulais avoir votre avis. Et puis, une deuxième question plutôt de Béotien. Si vous parlez de la, la formation par la recherche, là aussi, on est au milieu universitaire. On entend parler des EUR, École universitaire de recherche. On parle de la formation par la recherche, mais à, travers les, à partir de master. Donc Je voulais savoir quand est-ce qu'en tout cas, dans le cursus d'un étudiant, on est dans sa démarche d'apprentissage par la recherche. Je vous remercie. Euh, merci. Donc, sur les e-portfolios, euh, effectivement, il y a beaucoup de, de, de solutions. Et nous, on expérimente depuis déjà assez longtemps. Euh, quand j'étais à l'Université des cartes je travaillais avec Thierry Koselniak, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on avait déjà des expérimentations sur des e-portfolios e avec, euh, avec des, des étudiants. Thierry est juste là-bas. Euh, maintenant, la démarche qu'on a aujourd'hui, elle n'est elle est pas antagoniste avec ces outils, elle est plutôt complémentaire. Est, on, on essaye d'explorer de, comment le machine learning peut rapprocher des compétences, des profils, etc. Mais après, l'idée ce serait aussi de se plugger sur, sur certains de ces outils Ça, on ne se pose pas en, en concurrence de ces outils plutôt en complémentarité euh, pareil on, on réfléchit beaucoup aux problématiques de certification des compétences via des open badges euh, via les blockchains euh, typiquement enfin, on participe à des groupes de réflexion avec Périne de Couette-Logon qui, qui est pas ici mais que beaucoup de gens connaissent euh, qui, qui est un peu leader de, des projets blockchain pour l'éducation euh, au niveau français voire européen euh, et on travaille aussi avec Serge Rave euh, sur ces problématiques de reconnaissance, qui est un petit peu, qui a, qui a plusieurs projets européens de recherche sur euh, et de R&D euh, sur ce, ce sujet-là. Sur la partie apprendre -sèche par la recherche, c'est vraiment au cœur de l'ADN du, euh, du euh, Learning Planet Institute. Euh, chez nous, les étudiants en licence, ils font déjà, euh, ils font déjà des, des projets de recherche euh, qui peuvent être basiques. On a aussi créé quelque chose qui s'appelle les Saventuriers », donc euh, qui est quelque chose qui met en lien des classes de tous les âges, depuis la maternelle jusqu'au lycée, euh, avec des chercheurs. Euh, et l'idée, c'est que la classe monte un projet de recherche où il euh, n'y a pas de solution connue, c'est-à-dire c'est vraiment de la recherche, et où le, le, le chercheur est mentor en fait, de la classe. Donc même cette philosophie-là, en fait, on l'applique sur tous les âges de euh, 5 ans à euh, pas de limite d'âge. Euh, et en pratique, euh, bah, voilà, sur les, les, les étudiants sont vraiment encouragés. Il y a beaucoup de démarches pédagogiques au sein de, de la structure pour qu'ils fassent cette, cette pédagogie de recherche de, de façon la plus commune, le plus possible. Une autre question Attention. Écoutez, je juge les questions pour cette présentation. Merci Eric, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci.